Chers traders et investisseurs, mercredi 18 mars, bonjour. Alors, les jours se suivent et se ressemblent à ceci près que les volumes ont totalement disparu, ce qui nous inquiète fortement. Les mouvements ont tendance à être incontrôlés, même si nous continuons à les percevoir et à les attraper, en témoignent le résultats que nous vous donnerons dans quelques secondes. Euh, nous sollicitons vraiment de véritables actions coordonnées de la part des États pour mettre fin à ce qui ressemble de plus en plus à un certain chaos. De plus, les opérateurs ont, pour raison de confinement, quitté les salles de marché, ce qui n'aide vraiment pas à la liquidité des marchés. En tout état de cause, nous pensons que les bourses ne doivent surtout pas fermer, Bref, faisons le dos rond, haut les cœurs, vive le day trading et nous resterons à votre disposition ici le plus longtemps possible et j'espère tout le temps. Dans ce contexte vraiment très très spécial, nous avons réalisé ce matin 6 trades gagnants sur 6, de nouveau un strike accompagné de 4 médailles. Espérons un après-midi prolifique. Nous vous souhaitons à tous d'excellents traits d'une très bonne journée et à demain.